Alors aujourd'hui, euh, je vous propose de continuer un petit peu euh, les précédentes vidéos sur le travail collaboratif et puis euh, voilà sur la gestion des sauvegardes. Je vous ai parlé de mon habitude de travailler les étapes de production entre, euh, entre prod, mix, master, etc. Donc avec la logique d'avoir un live set. Euh, différents euh, à chaque fois ce que je vous propose aujourd'hui c'est de voir bah, comment gérer ces exports euh, entre la production et le mix mais après euh, voilà, les lo logiques resteront les mêmes si vous devez euh, exporter euh, voilà, votre prod pour l'envoyer euh, à un autre producteur pour qu'il continue le travail euh, les logiques vont rester les mêmes donc on va s'attacher euh, voilà, à faire les exports qui soient les plus propres possibles et puis les plus euh, faciles à exploiter, les plus faciles possibles à réinsérer dans une nouvelle session parce que c'est assez souvent là euh, qu'on se retrouve avec des, des galères. Si les exports sont mal faits, euh, c'est vraiment euh, la personne qui suit derrière qui va être, euh, qui va être vraiment handicapée. Alors ici on est euh, toujours dans la même production que je vous avais montré Hanger, euh, donc on est à l'étape de production, on le voit ici dans le nom du, du live set euh, tout en haut, tout en haut, et dans le projet entre crochets Hanger. Euh, L'idée ça va être donc de, de faire euh, des, des boons, des exports, donc euh, que vous allez trouver dans le menu ici euh, Fichier Exporter. Donc on va revenir un petit peu en détail sur tous les sur tous, les différents, euh, sur tous les différents réglages tout à l'heure. Euh, en attendant, je vais juste vous montrer ce, ce, ce menu déroulant euh, qui, nous offre, euh, qui nous offre quatre possibilités. Le plus euh, courant, on va dire, va être d'exporter de, le master, c'est-à-dire la somme de toutes nos pistes. Donc c'est la piste ici qu'on qu voit en bas. Euh, c'est cette piste-là qui sera exportée. On a aussi la possibilité d'exporter toutes les pistes individuellement. On a la possibilité d'exporter uniquement les pistes sélectionnées. Donc là, on fait, on fait une sélection vraiment en cliquant ou avec du shift-clic, et ce seront uniquement ces pistes-là qui vont être exportées. Ou on a la possibilité d'exporter une par une euh, les pistes en venant les sélectionner ici à la main. Euh, L'option qui nous, nous intéresse, ça va être toutes les pistes individuelles. Donc on veut vraiment exporter toutes les pistes de notre projet, pour pouvoir les réinsérer dans un autre, dans un autre projet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec ce, cette option-là, c'est qu'Ableton Live, euh, il ne fait pas dans la dentelle, il va nous exporter absolument toutes les pistes. C'est-à-dire qu'il va aussi nous exporter le master, mais il va aussi nous exporter les bus, il va aussi nous exporter les groupes. C'est-à-dire qu'on va avoir les pistes individuelles, et puis les sommes de ces pistes individuelles. C'est-à-dire que mon drum bus va contenir l'ensemble des pistes qui sont dans notre drumbus. Et je vais aussi exporter individuellement toutes ces pistes. C'est-à-dire que je vais avoir du contenu en double. Donc toute la difficulté de l'exercice va être de préparer ces pistes pour s'y retrouver le plus facilement possible après ces exports et pouvoir faire le ménage entre les pistes que je, dé je désire réellement garder et les pistes qui vont être superflues, euh, par exemple les bus. Je ne souhaite pas envoyer mon bus au mix, ça ne m'offrirait pas assez de flexibilité euh, à la personne qui s'occupe du mix ou à moi-même si je m'en occupe moi-même. Euh, pour ça, j'utilise bah, une technique qui est toute simple. Vous le savez euh, sûrement, dans Ableton Live, quand on nomme une piste avec des hashtags euh, au début du nom on a automatiquement une numérotation qui se fait et d'ailleurs c'est une numérotation dynamique vous voyez ici la piste se nomme euh, 45 audio si je la passe avant la piste 44 elle prend le numéro 44 ça veut dire que le numéro est dynamique je vais donc nommer toutes mes pistes que je souhaite garder au mix avec ce double hashtag je vais enlever ce double hashtag sur toutes les pistes que je ne souhaite pas retrouver au mix mon Drumbus est donc nommé sans ce double hashtag, il n'est donc pas numéroté. Alors là, on va avoir un cas intéressant, j'ai un groupe, donc ça c'est mon groupe de batterie. Euh, mon groupe de batterie acoustique, je vais mettre mon casque, c'est plus simple. Hop, où se cache t Donc voilà, on a ici une somme, kick, snare, etc. Bon, ici, on a uniquement les rides mais notre groupe contient bien plus que ça. Ce que je veux retrouver au mix, moi, ce sont les pistes individuelles. Je ne veux pas avoir la somme de ces pistes. Et bien, dans ce cas-là, je supprime ce double hashtag. Euh, pour aller plus vite, plutôt que de faire entrer et euh, à chaque fois euh, renommer la nouvelle piste, donc déjà, sachez que le raccourci clavier pour renommer une piste, c'est CTRL-R. Et en appuyant sur la touche Tab, vous allez pouvoir passer directement à la piste suivante, en mode euh, édition du nom. Donc là, c'est pareil, pour la piste contact, c'est la piste qui contient les informations MIDI. J'en ai pas besoin au mix, donc je l'enlève. Avec la flèche de gauche, on revient au début du nom. Je fais Shift, deux fois la flèche de droite, Backspace pour effacer, et on est bon. Et comme ça, je peux passer l'ensemble de mes pistes. Alors tout ça, j'en veux. Ici, on voit qu'on a un groupe pour les, pour les kicks, et eh bien, j'ai bien envie d'avoir le détail sur mon mix, j'ai pas envie d'avoir la somme des deux. Et eh bien, dans ce cas-là, je supprime le double hashtag, et par contre, j'en insère sur les pistes suivantes. Alors. <coughs> Ici, j'ai choisi de garder le détail de mes, euh, de mes deux pistes, mais je pourrais tout à fait avoir la logique inverse, décider de laisser moins de flexibilité à l'étape du mix ou à la personne avec laquelle je collabore, parce que j'estime que les choix que j'ai faits sont bons, ils n'ont plus de raison de bouger. Et dans ce cas-là, on optera pour la logique inverse et de numéroter le groupe de kick et de ne pas numéroter. Les pistes qui sont à l'intérieur de ce groupe alors l'autre chose très importante euh, ça va être euh, de nommer correctement vos pistes euh, voilà éviter les fautes de frappe pensez à mettre des majuscules etc plus ce sera propre plus ce sera facile de s'y retrouver donc a priori voilà vous essayez de mettre des noms qui correspondent à la réalité <coughs> euh, Note pour plus tard, euh, quand on, on arrête un enregistrement et qu'on le relance, il euh, faut checker sa caméra. Du coup, euh, elle a planté. Donc, euh, voilà, je vais vous mettre une petite image détente dans le coin euh, en, en bas à gauche parce que j'ai pas d'image de moi, mais c'est pas grave parce que ce qui est, ce qui est important, c'est ce que je raconte, a priori. Voilà. Alors, voilà, je viens de passer dans ma... Session de, de prod, donc là la version 2.3 qui est la version que j'avais préparée euh, pour mes exports juste avant mon mix. Donc là ça y est, euh, mon hommage est correctement fait, euh, voilà avec des hashtags au bon endroit et des absences de hashtags au bon endroit. On va donc pouvoir passer vraiment à l'export à proprement parler. La première chose que l'on va faire, ça va définir la zone temporelle pendant laquelle on veut exporter. Dans Ableton Live, l'outil pour définir cette zone temporelle, c'est-à-dire les points de début et les points de fin de votre export, ça va être l'outil euh, de looper, On se trouve en haut de l'interface. Euh, C'est le même outil qu'on utilise pour tourner, euh, pour tourner en boucle quand on est en train de, en train de composer. Euh, on va donc définir le point de start et le point de fin. Euh, <coughs> à titre perso, a titre personnel, j'ai euh, une convention qui est de commencer mes exports une mesure avant le premier temps. Euh, voilà, je me suis fixé ça et je sais que je ne me pose jamais de questions quand je dois réinsérer ou quand je dois donner l'info à quelqu'un. Euh, mon export commence une mesure avant le premier temps. Ça peut être utile si justement votre mélodie ou votre premier son ne commence pas forcément non plus sur, sur le premier temps. Mais voilà, ça, ça donne une, une, une référence qui est, euh, qui est unique. On peut voir qu'ici... Voilà, Ici, on a le, le, le début du, euh, du morceau. Donc, mon premier temps va être ici. Ce que je fais, c'est qu'avec un clic droit, je passe sur une grille fixe. Je la mets en une barre, c'est-à-dire une mesure. Et vous voyez que le point de début, tac, je le cale une mesure avant et je ne me pose pas de questions. Pour ce qui est de la fin, euh, ce qui est important, c'est de faire attention à ne pas couper les queues de réverb. Donc, prenez un petit, peu de, un petit peu de marge. Voilà, Une fois que c'est fait... Vous pouvez euh, cliquer sur votre zone temporelle, il va sélectionner l'intégralité du contenu de cette zone temporelle, et on va pouvoir passer à la fenêtre d'export. Alors, la fenêtre d'export, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, nous allons sélectionner toutes les pistes individuelles. Ça, c'est plutôt simple. Sur la partie... Du bas, on va avoir tout ce qui concerne le format de l'export. Alors on a déjà deux, deux formats principaux, le mp3 et le PCM qui va nous permettre de convertir en Wave. Format que je vous conseille dans la majorité des cas. Euh, on a la possibilité d'exporter à la fois en MP3 et en Wave. Dans notre cas, on est euh, sur un export qui va servir pour du mix, pas de question à se poser, on reste sur du Wave. Euh, vous allez avoir votre fréquence d'échantillonnage, ici j'étais en train de travailler en 44.100. Ça c'est un point euh, sur lequel il faut se mettre d'accord avec la personne avec laquelle vous travaillez. Vous pourrez travailler en 44, 100 ou en 48. Euh, ça ne changera pas la face du monde, mettez-vous simplement d'accord, il existe d'excellentes de, ressources sur internet à ce sujet. Euh, pour ce qui est de la résolution en bits, là encore une fois je ne vais pas rentrer dans les détails vous pouvez rester en 24 bits, ça se passera bien pour vous, la... la réduction du nombre de bits en 16 se fera au moment du mastering. Juste en dessous, on a le littering euh, qui va servir, là encore une fois, aussi à l'étape du mastering, au moment où on va euh, réduire la résolution, donc en nombre de bits, euh, tant qu'on n'est pas arrivé à cette étape, il est inutile d'en appliquer un, donc ne le faites pas entre la production et le mix ou ne le faites pas au moment de vos exports si vous êtes en train de composer et que vous envoyez des stems à un autre musicien donc voilà c'est pas nécessaire l'autre option qui va être très importante à comprendre dans ableton live ça va être cette case à cocher qui s'appelle inclure les retours et effets de master donc ça c'est une nouveauté depuis ableton live 10 euh, qui est très utile mais pas très flexible alors je vais revenir euh, juste derrière pour vous expliquer euh, la logique. Lorsque ce bouton est activé, les pistes à l'intérieur d'un groupe vont être traitées avec les effets qui sont présents sur ce groupe. C'est-à-dire, dans le cas de ma, ma batterie acoustique, le, le fichier WAV de ma piste snare va être exporté avec l'ensemble de la chaîne audio qui est présente sur cette piste, mais va aussi être exportée en appliquant les traitements qui sont appliqués sur le groupe qui la contient. Dans ce cas-ci, l'acoustique drums, sur lequel j'ai placé euh, voilà, de la compression et de la saturation. Mais attention, parce que ces groupes qui contiennent ces groupes peuvent aussi contenir des effets. Dans mon cas, le drum bus, sur lequel j'ai appliqué un filtre. Dit autrement, si vous voulez que les effets que vous avez appliqués sur vos bus et vos groupes soient appliqués à vos pistes, il faut que cette case soit cochée. Cependant, euh, soyez vigilants parce que cette case n'active pas que ça. Et c'est pour ça que je parlais d'un problème de manque de flexibilité. On y retourne. Cette piste s'appelle « Inclure les retours et effets de master ». C'est-à-dire qu'en plus de ces effets-là, tous les effets que vous aurez placés sur votre master, mais aussi les pistes auxiliaires vont être appliquées à vos pistes individuelles. Si je me balade dans mon projet, euh, et par exemple que je vais trouver une piste, voilà, ici euh, on a un, un, un arpégiateur sur lequel j'ai fait un envoi d'auxiliaire dans ma reverb hall. Lorsque ce bouton sera activé, mon arpégiateur va être exporté en un seul fichier WAVE avec sa reverb. Alors dans mon cas, ça me pose un souci. J'aurais aimé avoir deux boutons séparés. J'aurais aimé en avoir un qui me permet d'appliquer les effets des bus et un second qui me permet d'activer les effets des réverb. Les effets que j'ai mis sur les bus euh, et les groupes, en règle générale, je souhaite les retrouver euh, au, moment, au moment du mix. Euh, par exemple, sur mon drum bus, j'ai une automation sur un filtre donc qui me permet de faire euh, voilà, des, des, des effets sur des breaks et de, de venir fermer la rythmique, de venir l'ouvrir, etc. Euh, par contre, les reverbs que j'applique au moment de ma production, je ne souhaite pas les retrouver. Je vais les réappliquer au moment du mix. Parce que je préfère me retrouver avec une piste brute, l'égaliser, puis la faire passer dans une réverbe, que d'avoir ce fichier source déjà réverbéré et de me retrouver à essayer d'égaliser. Ça pousserait pour moi un manque de flexibilité au moment du mix. Ce que je fais, puisque je suis obligé de cocher cette case pour avoir mes effets de groupe, et de bus qui sont absolument nécessaires à mon sound design au moment de mon export, je vais muter mes reverb de cette façon. Je vais appliquer mes effets en gardant mes pistes drive et je vais pouvoir réappliquer mes reverb de façon beaucoup plus fine au moment du mix. Donc, je suis désormais prêt à exporter. J'ai muté mes différents auxiliaires. D'ailleurs, c'est pas forcément euh, tous les auxiliaires qui devront être mutés. Parfois, on a des effets qui sont plus relatifs à du sound design que à du mix. Et dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de les laisser ouverts. Euh, par exemple, ici, j'ai un, un délai voilà, que, je vais, que je vais laisser euh, ouvert et je souhaite le retrouver lui au mix. Donc, il y a un arbitrage à se faire. Et ça, clairement, bah, c'est votre habitude qui va créer ces arbitrages. Et c'est aussi la communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. À partir de là, je suis euh, prêt à exporter. Je retourne dans ma fenêtre d'export, toutes les pistes individuelles, j'inclus les effets, je suis en wave, 24 bits, 110 heures, je presse sur le bouton d'export. Je vais me rendre dans mon projet, ça je vous l'ai déjà montré. Et je vais dans mon dossier personnalisé d'export. J'indique à quoi me servent ces exports. Euh, là, je vais exporter pour le mix. Alors, voilà, j'ai déjà fait ces, ces exports, mais euh, on peut tout à fait recommencer. Donc, j'indique le numéro euh, de ma prod, donc vraiment le numéro que j'ai ici. Et puis, ce qui peut être intéressant à faire aussi, c'est euh, au moment de votre export, sur ce dossier-là, de noter le BPM. Parce que ça, c'est une information que vous ne retrouverez pas par ailleurs. Et puis, bah, si vous envoyez les pistes à quelqu'un d'autre, il sera quand même plutôt ravi de retrouver le BPM assez facilement euh, pour pouvoir mettre sa session à cette vitesse-là, sans avoir à essayer de réidentifier, euh, réidentifier tout simplement le BPM. Donc, je l'indique au moment de l'export je rentre là dedans et ici euh, il va falloir choisir un nom de fichier le point sur lequel il va falloir être attentif c'est sur ce nom de fichier vous allez vous retrouver avec une multitude euh, de fichiers audio en wave qui vont correspondre aux différents noms que vous avez attribués dans votre session de prod à ce nom là va être ajouté ce que vous rentrez ici dans, dans la case c'est à dire que si je laisse prodHunger 2.3 toutes mes pistes vont prendre ce nom là plus le nom de la piste donc ça veut dire que toutes mes pistes vont commencer par Prod prodHunger 2.3 ça va être absolument illisible dans la session de mix puisque euh, voilà tout l'espace va être pris et on va avoir l'impression que toutes les pistes se nomment de la même façon donc dans ce cas là ce que je fais c'est que je supprime euh, ceci si je le pouvais je laisserais je laisserai la case complètement vide Malheureusement, euh, Ableton Live ne l'autorise pas, donc dans ce cas-là, je mets un underscore. Au mix, toutes mes pistes vont s'appeler underscore, puis leur numéro, puis leur nom. On est prêt à exporter, j'appuie sur enregistrer. Alors voilà, l'export est lancé, ça peut prendre du temps, et euh, ça peut en prendre d'autant plus que j'ai appuyé sur inclure les retours et effet master. Cette option prend euh, vraiment beaucoup de temps à l'export. Donc euh, voilà, On... je vais aller boire un café. Ok nos exports sont finis, on va désormais pouvoir ouvrir euh, le template de mix et réimporter euh, ces pistes-là. Voilà, Je ne vais pas aller trop loin dans, dans ces étapes-là, mais je vais quand même vous montrer euh, comment faire le ménage et réimporter euh, les pistes sans aller dans le détail de, de mon template de mix. Je ferai une vidéo qui sera dédiée à ça. Alors nous voici dans mon template de Mix euh, et on va aller jeter un œil à nos exports. Alors nos exports, ils sont dans notre projet, dans le sous-dossier export, dans le sous-sous-dossier pour Mix. Et on va les retrouver ici. Alors vous voyez qu'ils sont effectivement nommés underscore leur numéro plus le nom de la track. Tout va bien. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai exclu les numéros. Euh, des tracks dont je ne voulais pas, je vais tout simplement faire un tri par nom. Et dans ce cas-là, toutes les pistes que je souhaite euh, conserver sont euh, triées ici, et toutes les pistes dont je ne veux pas, n'ont pas de numéro, je peux donc les supprimer. Alors vous pouvez euh, au choix importer directement depuis votre, euh, votre browser ou depuis euh, le navigateur, euh, l'explorateur de fichiers de Windows, ça n'a pas d'importance. Euh, vous sélectionnez l'intégralité de vos euh, stems, le raccourci clavier CTRL A est valable sous Windows et sous Live et dans à peu près n'importe quel logiciel pour sélectionner l'intégralité d'un dossier. Et là, il y a une petite subtilité, puisque si je me contente de faire un glisser déposé. Toutes mes pistes se retrouvent à la suite. Ce n'est pas franchement ce qui m'intéresse. J'annule. Dans ce cas, pour résoudre ce problème, la manip est très très simple. Il suffit de rester appuyé sur contrôle au moment euh, où vous faites votre glisser déposé. Donc, vous appuyez sur contrôle, vous cliquez, vous glissez, vous lâchez le clic, puis vous lâchez contrôle. À ce moment-là, les pistes vont être exportées les unes en dessous des autres. L'avantage de ma numérotation, c'est que je retrouve les pistes triées exactement dans le même ordre que dans ma session de prod. Et ça, ça permet euh, bah, d'optimiser vraiment votre workflow. Si vous êtes chargé des deux opérations, euh, voilà, vous allez retrouver immédiatement votre session de prod, mais en énormément plus simplifié. Là où précédemment on voyait euh, une multitude de clips et de routing un petit peu complexes, désormais j'ai plus qu'un clip audio auquel correspond un fichier audio. Voilà, l'étape suivante consisterait à insérer ces différentes pistes dans mes bus de mix, mais je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo. Le concept important pour moi était euh, voilà, de bien préparer votre session, de réfléchir, de vous inciter à réfléchir sur ce que vous voulez réellement exporter, est-ce que vous voulez exporter les effets, est-ce que vous voulez exporter euh, les auxiliaires Ça c'est vraiment des questions à se poser, et des questions à se poser euh, à plusieurs, quand vous travaillez à plusieurs. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt sur la PAF